Dans mes rêves, mais ce n'est pas sans importance. Elle m'attend depuis déjà avant, bien ma naissance. Son abondance Son abondance Son parfum m'enlivre et deviens-tu Accoutumant Se pourrait-il que je lui survie Elle me prévient des pièges du monde Elle a choisi mon attirant